Bienvenue à tous dans ce nouveau documentaire, qui est consacré à l'observation des diverses créatures du désert des termites. Et le premier spécimen que nous allons observer est l'Apséros L'Apséros, tout comme son proche cousin l'aptonaute, est un herbivore qui voyage généralement en groupe. Cependant, l'Apséros n'a pas les mêmes caractéristiques que l'aptonaute. Tandis que l'Aptonaute vit dans des contrées et des plaines, l'Apséros, quant à lui, favorise les milieux désertiques et volcaniques. Mais ça ne lui empêche pas pour autant de se retrouver dans des milieux exotiques. Regardez bien. Il se dirige vers un lac de boue. Espérons qu'il n'y ait pas de prédateurs dans les environs. Nous allons tenter de nous approcher d'eux discrètement et sans franchir leur zone de confort. Contrairement à l'Aptonaute, qui adopte une attitude pacifiste lorsque l'on s'approche, L'abséros, lui, adopte une attitude offensive. Elle n'hésitera pas à nous attaquer. C'est pour cela que nous prenons nos distances avec ce groupe d'abséros. Le mâle vient de bousculer sa progéniture. Et comme dans toute relation familiale, il n'est pas normal de retrouver des conflits. Attendez. Je crois que notre observateur a trouvé une idée pour que nous puissions observer ce groupe d'abséros de plus près. La cape caméléon. Elle va nous permettre de nous approcher des abséros sans nous faire remarquer. On dirait bien que pour cette petite famille, l'heure du repas est arrivée. Et ces petites plantes très appétissantes feront un très bon repas. L'alimentation des abséros est des plus simples. De la végétation, comme de l'herbe ou du lierre, et un peu d'eau. Étant donné qu'ils sont habitués à vivre dans des milieux arides, ces derniers n'ont pas besoin d'une immense quantité d'eau. Leur système de défense est des plus redoutables. Ils font partie des herbivores possédant un système de défense non négligeable. Ils sont armés de défense sur les côtés de la tête et sur la queue. Ils ont également une carapace assez résistante. Notez que leurs couleurs sont marron-brun. Ce qui leur permet de se camoufler facilement face aux prédateurs des déserts. Si les abséros sont si méfiants des chasseurs qui rôdent, c'est parce que ces derniers ont pour habitude de voler les œufs dans leur nid. Mais qu'est-ce que c'est Un cactus Oh mais c'est un pampa Je crois que notre observateur va tenter une capture. Ah, dommage. Ce sera pour une prochaine fois, peut-être. Le soleil commence à se coucher et la nuit ne va pas tarder à arriver. Nous allons pouvoir observer de nouvelles créatures. Oh. Voici deux libellules divinatoires. Qu'elles sont belles. Celle de droite observe la parade de l'autre. Hein Une ratiane elle n'a pas encore remarqué notre présence. Essayons de nous faire discret. Elle vient dans notre direction. Oh ah là là, vite, vite, il faut se cacher. Dans un buisson, vite Elle ne nous voit plus. Ne faites pas un geste. Essaye de nous repérer avec son odorat. Ah, oh, ça sent pas bon du tout. Ah, on l'a échappé belle. Retournons voir nos libellules. Lorsqu'un monstre approche, la lumière des libellules divinatoires passe du bleu au rouge. <rire> et on dirait bien que la saison des amours peut reprendre. Bien, laissons-les tranquilles et allons voir un peu plus loin. Il y a quelque chose de chouette le soir, que l'on peut observer si l'on est dehors et qu'on lève légèrement la tête vers le ciel. Regardez... et contemplez les étoiles. Mmh. Ce soir, il n'y en a pas des masses, hein. Ou c'est peut-être que notre observateur ne sait pas du tout où regarder. <rire> la nuit dans le désert est redoutable. Aussi bien pour les proies que les prédateurs. Les conditions météorologiques deviennent une véritable menace. La température mais également les potentielles tempêtes de sable ne sont pas du tout à prendre à la légère. Seuls certains colosses, comme le Diablos, ne sont pas affectés. Et d'ailleurs, voici sa source d'alimentation principale Les cactus Qu'est-ce que c'est Un abséros tout seul Ce dernier semble être perturbé. Il a dû arriver quelque chose à son groupe. Tiens, voilà le petit tout à l'heure. Ils sont deux et il en manque un. Tiens, regardez au loin. Une Diablose noire. Est-ce qu'elle est qu l'origine de cette agitation Cela serait étonnant. Les Diablos sont herbivores et n'ont aucun intérêt à attaquer les Abzeros. Nous allons devoir mener l'enquête. Observons s'il y a des traces dans les parages. Effectivement, il y en a. Elles n'ont rien à voir avec les abséros. Regardez-moi ça. Ce volatile, c'est un revotour. Dès qu'il y a une carcasse, ils se jettent tous dessus, à toute allure. Mais aucune carcasse ici Ces nouvelles n'arrangent pas le cas des abséros. Une empreinte de Ratian. Et au loin, la carcasse d'un abséros. Le mystère est résolu. Mais ce pas une bonne nouvelle. La ratia est passée dans le coin et elle a laissé les pauvres restes d'un Apséros. qui n'a pas pu faire long feu. Et c'est sur cette note dramatique que nous allons clore ce documentaire. Bonjour tout le monde, c'est Nakid. Oui j'ai changé de pseudo, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, je vais essayer de faire vite. Voilà pour ceux qui le savent. Généralement, à la fin de mes vidéos, je fais des petits pâtés de euh, 5 à 6 minutes des fois, qui font plus que la vidéo elle-même, où je parle, etc. Alors là, je vais essayer d'aller au plus vite, mais de parler en étant net et précis. Voilà. Il faut savoir, pour ceux qui ne savaient pas que je faisais des documentaires avant, qui ne traitaient que d'un seul gros monstre. Le Grand Magala, le Zeridjos, le, Lajac, le Lajacrus et compagnie. Et là, pour le coup, ce qui est génial, c'est qu'avec Monster Hunter World, j'ai l'occasion, on a l'occasion, de pouvoir faire des vidéos sur l'écologie du jeu. Voilà, on prend sa petite jumelle, et puis on regarde un petit peu autour, les paysages, l'horizon, les monstres, la faune et la flore. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, c'est justement on voit toutes les interactions avec les monstres, et c'est ça qui donne ce côté réaliste à ce qui est en réalité virtuelle, qui est irréel en soi. Le fait est que Laptonaute, par exemple, donne un petit coup à sa progéniture, ça paraît insignifiant, mais c'est génial C'est juste génial, parce que c'est ce qui rend le jeu vivant, c'est ce qui donne de la vie au jeu. C'est ce que je disais il y a un an, et je le pense toujours, et je trouve ça encore génial, même si je... je je joue plus à Monster Hunter en soi, mais j'adore en tout cas passer des moments où je fais mes vidéos, où je vais dans la nature, où je vais dans le désert des termites, où je vais dans les plaines, à regarder et à contempler les paysages, je trouve ça juste magique quoi. Bref, je continue. Euh, voilà, il faut savoir que cette vidéo m'a été très fortement réclamée par euh, Chagarou Hunter. <rire> non, je rigole, cette vidéo en tout cas m'a été réclamée si, par, par les abonnés à l'époque où j'avais dit ça, il y a un an, etc. Avant même que je sorte, etc. Et puis, moi, ça m'a fait beaucoup de bien en fait de, de faire cette vidéo. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de replonger dans ce jeu et, euh, et de m'enregistrer, enfin de reprendre tout ce processus. Parce que bon, ça m'a pris du temps en soi. Parce que, effectivement, enregistrer, euh, avoir les bons moments avec les monstres, etc., ça prend du temps forcément, comme faire un documentaire réaliste quoi. Euh, et pour le coup, moi même si je fais du théâtre à côté et que je m'exerce beaucoup sur le vocal, que je joue, euh, etc. C'est pas la même chose que de se retrouver dans mon micro, de faire des essais sonores et compagnie quoi. C'est pas du tout la même dynamique. La vidéo devait sortir pour vous dire le moment où j'ai fait mon retour, la semaine, le week-end je devais sortir la vidéo de, du moment où j'ai fait mon retour et là je la sors deux semaines plus tard. bon bon. Voilà. En tout cas, Bref, c'était pour vous dire ces petites informations-là. Je pourrais faire une vidéo si vous en avez l'envie où j'explique comment faire ce type de documentaire-là. C'est vraiment pas compliqué, ça prend juste beaucoup de temps. C'est tout. C'est le, le seul truc que je pourrais dire. Parce que bon, là, sur PlayStation 4, vous mettez la USB, vous récupérez les fichiers vidéo. Et sur PC, vous pouvez prendre un truc qui clip votre, euh, votre, votre écran et puis euh, c'est fait quoi. C'est fa facile. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si elle vous a déplu, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce rouge en m'expliquant surtout <rire> pourquoi vous n'avez pas aimé. Moi, ça m'aide beaucoup. Et même si vous avez aimé, écrivez-moi en commentaire le pourquoi du comment. Comme ça, ça m'aide à m'améliorer. Euh... Si vous avez aimé ou pas aimé, de toute façon, mettez un petit commentaire. Voilà, moi, ça m'aide à... Ça me booste à, des... à faire des vidéos en soi parce que je me rends compte que, effectivement, ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos. On prend... En tant que vidéaste, on prend beaucoup de temps à, à écrire à monter, enfin il y a tout un travail en fait ça nous prend beaucoup, énormément de temps, n'importe qui pourra vous le dire, et le petit pouce bleu ou autre, je disais jamais, je disais pas forcément ça avant, je le disais pas trop de lâcher un pouce bleu sauf quand je faisais un gros travail que je pensais que c'était mérité qu d'avoir un petit pouce bleu, mais en soit ouais ça, ça, ça aide beaucoup ça référence aussi, ça nous aide à un peu plus nous faire connaître, un peu plus pas, partager notre passion, et euh, et voilà quoi et de même, le pouce rouge ça nous aide aussi à nous améliorer, à savoir là où ça a pêché, là où c'était pas bon, et on peut s'améliorer à partir de ça juste après, quoi. Donc bon, n'hésitez surtout pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la toute petite cloche qui vous informe par mail, si oui, je sors une nouvelle vidéo. Ça vous dérange pas, hein, bien sûr, si ça vous dérange, n'activez pas la cloche. <rire> Sinon, moi, ça va être bien. Enfin bref, voilà, j'ai rebouffé 4 minutes. Bon, sur le dernier enregistrement que j'avais fait, j'en avais bouffé 5, donc relativement, j'ai gagné du temps. Voilà, merci beaucoup encore une fois à tout le monde. Voilà, j'espère que la vidéo encore une fois vous aura plu. J'ai du mal à faire les envois hein, que ce soit sur des lives ou des vidéos. <rire> bon bref, j'arrête parce que là je reprends. Je suis à 4 minutes 30, bref. Salut à tous. À peluche. Tchouks. J'aime bien dire à peluche mais tchouks ça me paraît plus dynamique quoi. Enfin bref. J'espère que j'ai pas trop fait saturer l'enregistrement. Le, A À plus.